Je n'imaginais jamais vivre cela. Il a redonné un sens à ma vie. Il est très efficace et pas cher du tout. J'avais une vie misérable, rien n'allait. On en avait profité de moi, je n'avais pas de travail, pas d'argent. Mais grâce à lui, mon homme est revenu, j'ai trouvé un travail stable et mes enfants ont des résultats scolaires inestimables. Mes soucis financiers se sont envolés comme si une source intéressable d'argent était présente. Je suis heureuse comme je ne l'avais jamais été. Je vous prie de prendre contact avec ce féticheur si vous voulez sortir de tous vos soucis et de votre misère. Son travail est rapide et très efficace. Ses rituels et produits sont à moindre coût et très très efficaces. C'est une très très belle expérience que je ne cesserai jamais de partager.